Que ça soit oui ou que ça soit non, qu'il advienne, on le fera avec. Pour autant, j'entends souvent euh, dire que si c'est oui, certains seraient égorgés ou ce serait un peu un génocide. À cette, euh, cette rumeur-là, je ne forme vraiment aucun intérêt car je suis sûr à 100% que ça ne sera pas le cas. Il y aura certes, je le pense, des petits couacs comme dans tous les États bien entendu, mais je ne pense pas que du jour au lendemain, ça soit un génocide ou qu'il y ait une guerre civile. Non.